Euh... Bonjour toi, oui toi, toi qui te rends compte qu'on est déjà en décembre, qu'il faut déjà préparer les cadeaux pour Noël, qu'il faut déjà planifier euh, ce qu'on va faire en fin d'année pour fêter l'année prochaine, et qui te dit que tu n'as rien prévu pour l'année prochaine parce que tout est allé trop vite, ce nouveau numéro est donc fait pour toi, aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de novembre, que dois-tu absolument voir dans les salles Le menu il y a eu beaucoup de films en novembre, et quand je dis beaucoup, je pèse mes mots. Il y en a eu vraiment un paquet si tant est que l'on puisse essayer ou avoir l'envie d'en regarder le plus possible et de laisser sa curiosité faire le boulot. Ce qui fait que lorsque je me suis penché sur l'idée de faire cet épisode, je me suis demandé réellement quel film j'allais choisir. Finalement, le long métrage de Mark Milod, réalisateur notamment de la série Succession, s'est imposé tel quel à mes yeux lorsque je l'ai rattrapé fin de semaine d'exploitation car franchement, s'il est indéniable que le concept était alléchant, la forme que prend le film n'en est qu'encore plus satisfaisante. Bien plus encore que de réussir à offrir un bon thriller, le cinéaste anglais offre surtout un film méthodique et particulièrement juste dans son exécution, juxtaposant constamment une tension palpable et un sens du timing comique et satirique à tomber, qui donne cette identité si particulière à son œuvre et parvient à faire de ce menu un pur plaisir cinématographique et ludique. Et cela, on le doit autant à la fine écriture du long-métrage qu'à sa brillante mise en scène. Tracy et Rice nous offrent un moment de cinéma jubilatoire, le genre de projet cinématographique que j'affectionne, où la place du spectateur est tout autant avec eux que pour eux. Comme si nous devions essayer de nous mettre dans leur tête pour cerner les personnages, mais également chercher simplement à nous questionner sur le fondement de la construction de la dramaturgie et du sous-texte social pour réussir à prendre la pleine ampleur de ce que les deux auteurs veulent développer. Quant à Milode, il fait de sa mise en scène le couteau de boucher aiguisé qui parvient à mettre parfaitement en relief le découpage fantastique des séquences, sublimé par des dialogues tout simplement fins et élégants, oscillant entre la satire pure, la comédie sociale, le thriller cinglant et le film d'horreur angoissant, pour finalement sonner comme un objet de cinéma hybride où chaque plan emmène dans une direction opposée, l'intention qu'en tant que spectateur, on pourrait avoir envie de poser sur une scène ou sur une émotion en sachant que l'ensemble est totalement renforcé par la place d'un casting qui est juste magnifique à regarder. Bon déjà, il faut citer Anya Taylor-Joy, qui est notre lien avec ce long métrage, l'élément qui nous accroche à l'évolution de la dramaturgie et au questionnement que l'on va développer par rapport à ses différents protagonistes. Bien sûr, Nicolas Hoult est également magique et détestable à souhait, et son évolution dramatique au fur et à mesure que le scénario avance prend la totale ampleur que l'on pouvait attendre, mais ça, je vous laisse le découvrir. Et bien sûr, Ralph Fiennes est fantastique L'acteur délivrant une prestation glaçante mais également assez attachante, paradoxe d'un antagoniste pas si noir qu'imaginé, qui prend en rondeur et en finesse au fil de l'avancée du script. Si l'on devait tout de même pointer du doigt une petite erreur dans cet ensemble, c'est la sensation que peut-être, le script aurait mérité de laisser encore plus de place à des personnages secondaires, certes présents, mais jamais pleinement concrets dans le travail de Milod. Mais passé cela, l'exercice est rondement rempli pour une œuvre étonnante, glaçante, drôle et assez géniale à suivre de tout son nom. Vous l'aurez compris, donc foncez voir le menu, parce que bien au-delà d'être un « blockbuster » entre grosses guillemets surprenant, bien au-delà de son concept très alléchant, c'est surtout un film très intelligent, très fin, très subtil, qui parvient à nous embarquer dans une trame narrative extrêmement dense pour finalement simplement nous raconter quelque chose. Les riches, un peu de la merde